Ouais, je viens ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, ouais, ouais, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à un quart de finale absolument électrique de la part du Burkina Faso. Oh là là, les Burkinabés. Oh, vous êtes, vous êtes tactique, hein. Donc vous, vous avez laissé les Tunisiens venir et vous les avez pris en contre. Oh là là, les Tunisiens, ils étaient attachés à des charrettes. Ils n'arrivaient pas à vous suivre. Ça courait trop vite. Oh là là, le Burkina Faso, vous pouvez être fier de vous. Vous passez directement en demi-finale. Même si je sais que là, ce soir, les, les, les Tunisiens sont ultra énervés. Oh là là là là là là là là là là. Je sens, j'entends votre énervement. Vous dites qu'il y a des cartons rouges qui n'ont pas été donnés. Vous dites que normalement, il y a penalty sur Wabi Kazri. Écoutez, vous connaissez le football. Wabi Kazri a poussé trop loin son ballon. Hein? Le Burkinabé a vu l'opportunité. Il a dit, Wabi Kazri, tu vas pas marquer. Et du coup, il a mis un petit peu beaucoup d'engagement en dégageant le ballon. Wabi Kazri est parti sans parler sur le joueur. Le joueur, lui, il avait les deux jambes en l'air. Et c'est pour ça que je pense que l'arbitre n'a pas, n'a pas sifflé penalty et n'a pas mis de carton jaune. Par contre, l'arbitre, il est parti mettre un carton rouge pour un coup de coude. Il est parti mettre un carton jaune à un joueur qui qui n'était même pas sur le terrain. Bon, peut-être qu'il y a des experts qui vont dire qu'il y a penalty. Il y en a d'autres qui vont dire qu il n'y a pas penalty. Voilà. Il y a deux camps. Par rapport à ça. Mais là, sur cette sur cette action, vous ne pouvez pas dire que Wabi Kazri avait le contrôle du ballon. Il avait perdu le contrôle du ballon. Et je pense que c'est ça qui a joué sur le fait qu'il n'y ait pas eu de pénalty. Mais là, les Tunisiens, malheureusement, vous allez rentrer. Eh oui, vous allez rentrer. Et là, ce qu'il va, hein. va falloir faire, il va falloir faire preuve de gentillesse. Parce qu'il va falloir prendre les Gambiens et les déposer sur le chemin vous allez dire ouais c'est pas sur ma route je sais pas quoi tu es tunisien tu prends les Gambiens tu les mets dans ton car ou dans ton avion et puis tu vas avec eux tu les... si tu leur mets des parachutes et puis tu jettes les Gambiens au-dessus de leur pays voilà comme ça les Gambiens ils rentrent chez eux tranquillement bon là ce qu'on a pu voir c'est un match exceptionnel euh, du, du Burkina Faso là les Burkinabés ils ont gagné sans leurs deux joueurs stars de l'équipe tu te rends compte hein chez eux, ça commence à être la débandade avec euh, tout ce qui se passe et tout ce que vous savez. Mais dans tous les cas, vous connaissez, il faut que ce soit l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Et apparemment, ça prend cette direction. Mais dans tous les cas, ce que les joueurs ils sont en train de faire, c'est titanesque. Hein? Là, on a eu le droit à deux matchs absolument maîtrisés de deux équipes. Le Cameroun, ils ont maîtrisé les Gambiens. Les Gambiens, ils étaient là. « Ouais, euh, je peux sortir aller faire pipi ?» Les Camerounais, ils ont dit « Non, tu vas aller faire pipi, tu te retiens. » Tu iras quand, on t'aura bien limé. Ils les ont limés et ensuite, ils les ont dit, allez, allez faire pipi et faire vos besoins. Et puis, vous restez pas longtemps au Cameroun, puisque vous êtes éliminés. Tu vois ce que je veux dire Ceux qui sont éliminés, les Camerounais, ils disent, bon, allez, l'hôtel, c'est terminé, là. Oh, allez, rentrez chez vous. Ah ouais, c'est comme ça, le football. Aucune pitié. Donc là, les Tunisiens, ce soir, je ne sais même pas si vous allez pouvoir rentrer dormir à l'hôtel, commencez déjà à faire votre valise, là, directement dans les vestiaires. J'espère que vous avez ramené les valises dans les vestiaires <rire> et puis que vous allez partir. Dans tous les cas, nous les Maliens, on est déjà arrivé chez nous. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais vous nous rejoignez. Tu comprends ce que c'est Ouais, vous êtes allé plus loin, vous êtes allé en quart de finale. Bravo. Voilà, mais en tout cas là, pour l'instant, euh, malheureusement pour euh, les Tunisiens, c'est le Burkina Faso qui passe. Voilà, ils sont en train de faire la fête euh, en direct euh, sur sur Sport. <rire>